Mes amis, hier soir, j'ai regardé pour vous la soirée électorale sur BFM TV entre 18 et 20h. Non, parce qu'on dit beaucoup que les chaînes d'information continue se vautrent dans l'anecdotique et ça donne volontiers au remplissage, du coup, je suis allé vérifier. Eh bien, ce n'est pas vrai du tout. Je peux vous assurer qu'en deux heures de BFM TV non-stop, j'ai appris énormément de choses. Tout ce que je vais vous rapporter est bien sûr authentique, juste un peu condensé. Vous ne m'en tiendrez pas rigueur. 18h, nous retrouvons en direct de Marseille Perrine Baglan qui se trouve devant l'hôtel de ville. Où en sommes-nous Périne Eh bien écoutez Raoul, oui je m'excuse auprès de lui, j'ai oublié le nom du présentateur en plateau donc je l'ai baptisé Raoul. Eh bien écoutez Raoul, Jean-Claude Godin est venu voter ce matin, on l'attendait plutôt vers 9h, il est arrivé à 10h. Il est passé devant les caméras les objectifs des photographes avant de repartir pour revenir certainement ce soir, s'enfermer dans son bureau en compagnie de son directeur de cabinet qui l'informera des résultats secteur par secteur. Pour ce qui est de l'abstention, on signalera que la météo a été très capricieuse aujourd'hui, oscillante entre les belles éclaircies et les giboulées de mars. Merci Périne, On retrouve tout de suite Pauline de Saint-Rémy à hénin beaumont Où vous trouvez-vous, Pauline Eh bien, écoutez, Raoul, je suis à la fête, à la salle des fêtes, qui se trouve être aussi le principal bureau de vote et où Marine Le Pen est venue voter ce matin, comme vous pouvez le voir sur ces images. Et là, on voit Marine Le Pen devant l'urne, accompagnée d'un grand noir, probablement loué pour la circonstance, à moins que ce soit son garde du corps. À notre à ce propos que sur les images de Godin en train de voter à Marseille, il y avait une bonne sœur en arrière-plan. Bon. Je vous interromps Pauline, nous allons tout de suite rejoindre Mélanie Vecchio à Angers. Où en êtes-vous Mélanie Eh bien écoutez Raoul, oui, les envoyés spéciaux prennent toujours la parole en disant soit « Eh bien écoutez machin », tout à fait bidule ou encore absolument tartempion ». Eh bien écoutez Raoul, pour l'instant tous les candidats sont retranchés dans leur QG. ils attendent les premières estimations toute la journée. Les électeurs se sont succédés dans les bureaux de vote, de nombreux jeunes, également des personnes âgées, ainsi que des parents, parfois accompagnés de leurs enfants. Je vous jure que tout ce que je raconte est est absolument authentique. Euh, pardon Mélanie, mais Natacha Rio, c'est à Forbac, absolument Raoul, et ce matin j'ai croisé Florian Philippot qui venait voter et qui m'a raconté qu'il y avait 90 journalistes étrangers qui le suivaient. Natacha, on vous retrouve tout à l'heure, mais avant on fait le point avec Perrine Baglan à Marseille. Tout à fait Raoul, pour l'instant il n'est toujours pas là, mais dès qu'il arrivera Jean-Claude Godin a prévu de s'enfermer à double tour dans son bureau de la mairie avec son directeur de cabinet où ils vont éplucher les résultats secteur par secteur. Jean-Claude Godin qui a voté à 10 heures ce matin, et hop, on revoit les images du bureau de vote avec la bonne sœur en arrière-plan. Et qui s'est accordé quelques heures de repos dans l'après-midi, en principe, il donnera une allocution devant la presse aux environs de 22 heures. Et du côté de Patrick Menucci, Adrien Jourdain. Eh bien écoutez Raoul, Patrick Menucci est venu voter ce matin avec son dernier enfant. Et là on voit un plan de Menucci devant l'urne avec son bulletin dans la main gauche et un bambin blondiné d'un an et demi dans la droite. Et là aussi on a un peu l'impression qu'il l'a loué pour l'occasion. Comme Marine Le Pen avec son gros noir, ou Godin avec sa bonne sœur. Patrick Menucci, mon cher Raoul, qui devait arriver à 19h, mais qui va venir à 19h10. Il avait annoncé qu'il parlerait à 20h30, mais finalement a priori ce sera plutôt à 21h30. Puis il y aura une, longue, une plus longue longue prise de parole plus tard devant les militants. Pardon Adrien, on prend des nouvelles de Jean-François Copé avec Frédéric Delanouvelle qui est à mot. Absolument Raoul, Jean-François Copé est actuellement dans son bureau, il est venu voter à la mi-journée, il a pris pas mal de temps pour serrer les mains avant de rentrer dans l'isoloir et de visiter plusieurs bureaux de vote avant de revenir à son bureau avec son équipe. Un détour par Pau peut-être où se trouve Valérie Béranger. Tout à fait Raoul, je me trouve dans l'école maternelle d'un groupe scolaire où François Bayrou est venu voter tout à l'heure. Et là on voit une image de François Bayrou devant l'urne, avec cette fois non pas une, mais deux bonnes sœurs en arrière-plan. François Bayrou qui joue son avenir politique ce soir, vous le savez Raoul. Vous avez tout à fait raison Valérie, mais où en est-on à Marseille Périne. Euh, ça y est Raoul, Jean-Claude Godin est arrivé à la mairie, il est dans son bureau, les rideaux sont tirés, les portes sont fermées à double tour. Et là on se dit que si elle est allée vérifier, elle mérite une promotion. Périne. Et le maire et son équipe sont en train de décortiquer les résultats. Le maire qui s'est prêté au jeu de la tournée des bureaux de vote. Oui, merci Périne. On fait un saut par le 9e arrondissement de Paris où se trouve Laetitia Soudi. Les bureaux de vote sont encore ouverts à Paris, Laetitia. Absolument, Raoul. Et il y a des électeurs qui continuent d'arriver au compte goutte Il y en a deux qui viennent de passer juste avant de partir dîner. D'autres sont passés à l'heure du déjeuner. On sent que les électeurs ont profité de cette journée ensoleillée pour aller, pour aller au salon du livre ou se promener en ville avant d'aller voter. Ensuite, il y a eu le dépouillement et place aux résultats dans 20 minutes. Fin de citation. Je vous fais grâce des 20 dernières minutes, hein, comme ça, ça m'évitera d'avoir à vous rappeler les résultats et d'aller me pendre dans la foulée. La leçon que je tire de ces deux heures intenses passées à regarder BFM TV, si je me réfère aux score respectifs de Bayrou et de Godin, qu'il vaut mieux venir voter escorté par deux bonnes sœurs plutôt qu'une seule. À lundi. Mmh.